Salut, salut, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo aujourd'hui. Moi, c'est Anne, si c'est la première fois que vous me voyez ici, c'est Plaisir Keto. Dans cette chaîne, je partage des idées, je donne des recettes, je fais des recettes, euh, je fais des expérimentations, parfois je fais des challenges pour aider à vivre en de Keto ou Seto sans se prendre la tête. Alors, comment manger Keto euh, budget friendly Comment manger Keto avec un budget réduit ou contrôlé c'est de cela que j'aimerais parler aujourd'hui parce que plusieurs personnes disent manger keto, ça coûte cher. Mais avant, mais avant, j'aimerais partager avec vous toujours mon pain magique au blanc d'œuf. J'en ai fait cette semaine parce que depuis que ces, euh, ces quelques jours, je faisais d'autres variétés et donc euh, je suis revenue donc à, cette semaine à refaire ça et j'ai beaucoup aimé parce que c'était bien haut. C'était bien haut et puis euh, j'apprécie vraiment de plus en plus cette recette-là, perfection vraiment de plus en plus et donc euh, je suis contente de cela j'ai aussi fait du gâteau au fromage le gâteau fromage que j'ai fait je pense que j'ai déjà partagé cette chaîne euh, montrer comment je fais le gâteau au fromage et bien je l'ai fait hier et c'était vraiment l'un des plus bon gâteau au fromage que j'ai fait keto, bien sûr. Et la différence là-dedans, c'est que j'ai mélangé deux types de fromage. Le fromage en crème et le fromage ricotta. Donc, euh, ça donne vraiment un goût. C'est vraiment vraiment bon. Il y avait aussi euh, les zestes de citron à l'intérieur. Ça donne vraiment un très bon goût. Et <rire> j'ai goûté ça. Mon mari m'a dit que c'était il a comparé ça au gâteau au fromage d'un de ses restaurants préférés. Donc c'est pour vous dire que c'était bon <rire> donc c'est ça la petite parenthèse ce que j'ai que j'ai fait de, cette semaine ces tu sais, derniers temps je fais plus trop les enfin j'ai remarqué que je fais plus trop les desserts les gâteaux et euh, c'est pourtant euh, l'objet principal, l'un des objets principaux de la, de la création de Plaisir Keto, parce que Plaisir Keto voit le jour parce que j'étais en train de chercher des desserts keto friendly. Et je me suis donc décidé de le faire moi-même et c'est comme ça que le plaisir keto en fait est né. Donc je pense que je vais reprendre de plus en plus. Une des choses qui me décourageait un peu à faire des gâteaux, les, les desserts keto de façon habituelle, c'est que les recettes que, que j'ai la plupart, c'est des grosses portions. Et comme euh, je mange keto pratiquement seul chez moi, j'aime pas forcément avoir beaucoup de portions, donc c'est ça qui me décourageait un peu. Mais je vais reprendre à faire avec des portions plus réduites et ou bien les portions individuelles. Donc euh, je vais recommencer à faire un peu plus ça. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que lorsque je n'ai pas un petit dessert sous la main, parfois je peux être tentée à, à manger euh, pas forcément euh, pas, pas forcément pas forcément un autre dessert mais je, je peux être forcée à manger peut-être un peu plus de noix un peu plus d'arachides, ce genre de choses alors que lorsque j'ai mon petit dessert keto ça m'aide lorsque vraiment en semaine j'ai peut-être un petit envie de, de, de, de sucrer j'ai mon petit dessert keto là ça m'aide et ça, m, ça me permet vraiment de rester on track, donc ça serait bien de garder les desserts. Alors, revenons sur le sujet du jour. J'ai mes petites notes ici. Astuce pour manger keto avec un budget réduit. Euh, bon, je vais dire simplement ce que moi je fais. Euh, moi d'abord, ce que je fais, c'est que je fais l'épicerie une fois par semaine. Donc, je fais l'épicerie à chaque semaine. Il y a certaines personnes qui font l'épicerie une fois par mois. Mais euh, j'ai remarqué que... Pour moi, j'ai vu que je devais être obligée d'aller en magasin une fois par semaine de toutes les façons, ne serait-ce que pour acheter les, les, les produits frais comme les fruits, les légumes. Et voyant que je serais obligée d'aller en euh, au, à l'épicerie au magasin acheter ces choses là j'ai dit ok ce que je vais donc faire c'est que je vais diviser au lieu de faire une grosse épicerie par mois je vais le faire juste une fois par semaine et ça va être euh, plus facile parce que de toutes les façons je vais être obligé d'aller en magasin donc <rire> c'est donc, ça en fait qui m'a décidé à faire l'épicerie une fois par semaine donc je fais ça une fois par semaine et le fait de, de faire une fois par semaine me permet aussi d'étaler les dépenses, je n'ai pas besoin de dépenser un gros morceau, un gros lot euh, en une fois par mois. Et en fait, moi j'ai pris cette habitude là depuis très très longtemps. Ça me permet de contrôler ainsi. Et l'astuce que je vais partager, les astuces que je vais partager, c'est vraiment sur cette base là. Mais vous pouvez aussi appliquer ces astuces si vous le faites, si vous faites l'épicerie une fois par mois par exemple, ça ne me dérange pas donc. Euh, la première astuce, c'est d'acheter certains, euh, certains articles en gros. Euh, certaines choses que vous mangez de façon habituelle, c'est mieux de les acheter en, en, en, en quantité importante au lieu d'acheter trop, trop euh, réduit. Par exemple, euh, si vous consommez chaque jour des oeufs, euh, si vous consommez chaque jour des oeufs, c'est mieux d'acheter au lieu d'acheter peut-être euh, juste 12 œufs. C'est mieux d'acheter une palette peut-être de 30 œufs, surtout si vous êtes euh, plusieurs à la maison à manger les œufs, que peut-être comme premier repas. C'est mieux d'acheter genre plusieurs palettes d'œufs. Donc ça c'est la première, la première astuce. Acheter certains aliments en, en gros. Ici je vais me limiter juste aux aliments de keto parce que vous pouvez, enfin si c'est des aliments non keto, il y a... Euh, si, et que vous consommez dans, dans la maison, peut-être les gens mangent du riz, c'est mieux d'acheter peut-être un, un sac de riz, euh, pas forcément 50 kilos, mais au moins 10 kilos, <rire> 5-10 kilos, au lieu d'acheter juste 1 kilo. Bon, ça c'est la logique. En fait, quand on achète en quantité un peu plus importante, on fait des économies à la longue. Euh, donc, certains articles vous pouvez acheter en gros, euh, du poulet par exemple, vous pouvez acheter plusieurs palettes de poulet ou bien un carton de poulet si vous en consommez beaucoup. Donc, ça c'est une astuce. Euh, une des choses, les prix ont beaucoup augmenté, beaucoup, beaucoup, ça augmente chaque jour. Je remarque des articles dont les prix changent, augmentent chaque fois que je vais à l'épicerie. Et une des choses qui a augmenté vraiment, vraiment beaucoup, c'est la viande. Alors comment je fais au niveau de la viande parce que dans l'alimentation cétogène, la viande ou le poisson a une très grande part. C'est en fait une des choses qu'on doit privilégier le plus. Alors comment est-ce que je fais pour manger ces protéines-là, les privilégier dans euh, mes courses que j'ai fait C'est que j'ai observé en fait que... C'est bien de les avoir à l'avance. Un peu comme ce que je disais euh, la première astuce, de les avoir à l'avance. Ce que je fais, euh, qui est en fait euh, une autre astuce, c'est que je fais mon menu par rapport à ce que j'ai déjà. Donc, quand vous faites de menu, par exemple, de la semaine prochaine, faire le menu c'est une autre astuce carrément en fait. Donc moi je fais le menu vers la fin de la semaine je fais le menu pour la semaine d'après faire le menu ça me permet de canaliser mes dépenses parce que je ne sais pas aller en l'épicerie et dire ok je vais acheter tout ce qui tout ce que je vois si je fais ça je risque de dépenser plus qu'il n'en faut alors je fais toujours mon menu à l'avance et maintenant ce n'est pas que je vais suivre forcément le menu. Quand je fais un menu, au courant de la semaine, je peux le modifier, je peux changer d'idée, je dis ok, je ne fais plus ça, je n'ai plus le goût de faire ça. Mais au moins, j'ai fait quelque chose à l'avance. Donc, c'est un peu ça ma stratégie. Et ça me permet aussi, lorsque je fais le menu, de faire ma liste des choses qui me manquent par rapport au menu. Donc, je fais le menu par rapport à ce que j'ai déjà. Donc, si dans mon congélateur, je sais que okay, j'ai euh, peut-être de la viande, j'ai des côtelettes de, de porc, j'ai euh, peut-être de la viande hachée, du poulet, je vais faire le menu par rapport à ce que j'ai déjà. Et comme ça, lorsque je fais l'épicerie, je fais ma liste de l'épicerie par rapport à peut-être des articles qui me manquent pour faire mon menu la semaine prochaine, donc jusqu'à quelques articles. Et maintenant, je regarde les spéciaux. Donc les rabais qu'il y a sur la viande et que je vais acheter pour les, les, les fois prochaines. Dans cette stratégie-là, je trouvais que c'est bien parce que lorsque vous achetez les choses juste par rapport à ce que vous voulez maintenant, si par exemple vous voulez préparer disons des steaks, les steak ça coûte énormément cher. Si vous voulez par exemple faire du steak et vous allez à l'épicerie pour acheter du steak, vous pouvez trouver que ça a des prix vraiment inaccessibles et vous ne serez peut-être pas capable de les acheter parce que c'est trop cher. Donc moi par exemple, les steaks, je les achète toujours en spécial, toujours quand c'est un rabais. Donc lorsque je vois qu'il y a un rabais de steak, ok, c'est à ce moment-là que je vais l'acheter et je vais garder. Et comme ça, plus tard, lorsque je serai prête à le manger, je vais le mettre dans ma programmation de menu. Et c'est comme ça que je, je fonctionne, en fait. Donc, des choses que j'achète en grande quantité au niveau de la viande, c'est le poulet et c'est le poisson. Euh, le poisson, mes enfants n'aiment pas trop le poisson. Donc, euh, quand j'achète le euh, poisson, ça peut être carton. Enfin, dernièrement, j'ai acheté un, un carton de bar. C'est... Un poisson qu'on mange beaucoup plus euh, en, en afrique dans mon pays donc j'ai acheté un, un carton de bar avant ça j'avais acheté un, un carton de maquero et j'ai mis au congélateur mais comme mes enfants ne mangent pas beaucoup ça peut rester un peu longtemps mais au moins j'ai le poisson lorsque je vais avoir du poisson j'ai ça peut être du maquero j'ai le bar l'ai là et je mange petit à petit ça peut prendre même même si ça fait six mois il n'y a pas de problème parce que c'est congelé. donc euh, ça ce sont des choses que j'achète quand ça finit je m'arrange toujours à ce que j'ai quand même mon carton de poisson là au cas où et maintenant ce que j'achète en détail c'est du saumon parce que le, le saumon ça coûte un peu plus cher et puis il est, bon c'est pas quelque chose que j'en mange aussi tout le temps donc c'est ce style de poisson que j'achète au détail et le poulet, j'aime l'acheter euh, en gros parce que chaque semaine, pratiquement, on mange du poulet. Mais les choses comme les steaks, euh, les choses comme euh, des viandes assez spéciales, si je peux dire, que je ne mange pas forcément chaque jour, ça, je regarde les spéciaux. Je regarde quand il y a les rabais. Donc, quand je vais faire mon épicerie à chaque semaine, en fait, j'achète mes fruits légumes dont j'ai besoin pour la semaine suivante. Et au niveau des viandes, je regarde ce qui est en spécial et que je peux acheter pour garder donc cette stratégie là j'ai trouvé qu'elle est bonne enfin elle est bonne ça marche pour moi parce que ça me permet de ne pas acheter dépenser énormément sur euh, l'épicerie et quand je vois par exemple qu'une semaine euh, comme la semaine euh, bon, ma dernière épicerie j'ai trouvé qu'il n'y avait pratiquement pas de spéciaux il n'y avait pas de rabais pratiquement sur les viandes et c'était cher partout alors, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pratiquement pas acheté de viande parce que je sais que okay, ce que j'ai, ça peut me permettre de nourrir la famille pour la semaine d'après et peut-être la semaine encore suivante. Mais je gagne toujours, je jette toujours un oeil sur des spéciaux. Donc, ça, c'est la stratégie en fait que je fais et ça me permet de, de, ne, pas, de ne pas trop trop trop dépenser au niveau de la nourriture. Donc, pour résumer, euh, acheter en gros certains articles, euh, acheter à l'avance certains articles quand c'est un spécial, acheter à l'avance, et puis faire le menu en fonction de ce qu'on a déjà. Donc ça, ça vous permet de faire le marché sans avoir le stress des prix. Et puis, euh, dernière astuce, ne pas s'en faire des choses qui ne sont pas nécessaires. Il y a beaucoup de choses dans les milieux keto dont on parle, mais qui franchement ne sont pas nécessaires. Euh, des choses comme des fromages. Ce n'est pas important d'avoir une panoplie de fromages. Vous pouvez faire keto sans manger du de fromage. Euh, des choses comme les craquelins, les céréales keto, les craquelins keto. D'ailleurs, ces genre de choses-là, hein, c'est même des trucs qui... Euh, vous font prendre du poids si vous ne faites pas attention. Des choses comme les noix, ce n'est pas obligé d'avoir les noix. Vous pouvez en prendre juste un petit peu. Moi, par exemple, j'ai les noix, mais euh, j'ai vu avec le temps que ça peut ralentir vraiment. Si votre objectif est la perte du poids, ça peut ralentir vraiment votre perte de poids. Donc, les noix, j'en mange vraiment, vraiment un petit peu. Donc, des affaires pas nécessaires. Vous N'êtes pas obligé de les acheter, vous n'allez acheter pas les électrolytes, les poudres de ceci. Les oh, je n'ai, il faut n'être pas obligé de les acheter. J'achète ce qui est nécessaire, par exemple, des choses pour faire mon pain. Ça, la protéine de blanc d'œuf, je sais que ça coûte cher, mais je n'achète pas ça chaque jour parce que lorsque j'achète ma boîte, ça peut me faire, ça me fait, ça dure plusieurs semaines et ça, ça me sert pour mon pain. Donc, lorsque j'achète ça ou des sauces pour mes desserts, des choses que je consomme vraiment, euh, je, je les commande en ligne et je sais que ça va me mettre, ça va me mettre du temps, ça va durer. Donc, à part ça, pour la nourriture de chaque jour, ce que vous mangez au quotidien, euh, des choses que je privilégie, j'ai mon pain que je mange au premier repas avec les, mes œufs. Euh, je vais pas avoir mon bacon ou bien quelques jambons et puis habituellement c'est ce que je mange. Ou si ce n'est pas ça, c'est peut-être des, des gaufres ou des, des crêpes keto, donc ça prend toujours des œufs, ça prend un peu de farine d'amande. La farine d'amande, quand je l'ai là, ça peut durer des semaines, voire quelques mois. Donc, voilà. Et euh, pour le repas du soir, c'est tout simple. C'est juste protéines avec des légumes. Donc, vous avez vos légumes frais ou bien vous pouvez aussi acheter des légumes surgelés que vous gardez. Et ça, ça vous permet aussi de faire des économies. Donc, c'est de cette façon-là, en fait, que je jongle, je balance. Et dans tout ça, enfin, pour mon cas, il y a aussi des affaires non keto que j'achète pour la famille. Donc, en fait, c'est de cette façon-là que je, je m'arrange pour que les choses puissent euh, ne pas trop, trop coûter. Et une des choses que je privilégie aussi, ce que je m'arrange à avoir toujours, c'est de l'huile. Et une huile de qualité. L'huile, par exemple, l'huile d'olive, ça coûte cher. L'huile de coco, ça coûte cher. Donc, ce sont des choses que je m'arrange à les avoir toujours. Mais je regarde lorsque c'est en spécial et que je vois qu'ok, okay, bientôt, dans quelques semaines, je n'en plus. J'en profite, j'achète et je mets de côté. Donc, en fait, c'est un peu ça d'être un petit peu à l'affût de regarder et de s'organiser, de faire la liste, faire toujours la liste de ce qu'on va acheter. Et dans la liste que vous faites, dans votre liste, vous identifiez des choses importantes à avoir maintenant et des choses que vous pouvez reporter à la semaine d'après ou la semaine suivante. Voilà. Donc, c'est un peu ça que je fais. Et il faut vous fixer aussi un montant, un budget maximum par mois que vous ne voulez pas dépasser. Pour l'épicerie, pour, pour la nourriture. donc Et puis, vous traquez cela parce que euh, souvent, on achète en semaine, on a oublié quelque chose, on va peut-être acheter cette chose et on en rachète encore d'autres choses. On achète, on achète. Et on se retrouve à la fin du mois en train d'avoir dépensé un peu trop juste pour la nourriture. Donc, moi, ce que je fais, j'ai une application où je trace toutes mes dépenses. Donc, Là, je peux savoir si j'ai beaucoup dépensé en épicerie ou pas. Et si c'est beaucoup, je vais savoir, je vais peut-être justifier qu'ok, okay, oui, non, ce mois, ok, il y a eu tel événement, j'ai acheté le carton de ceci, c'est pour ça que ça débordait. j'ai acheté. Donc, c'est bien donc de tracer cela, de monitorer un peu ces dépenses-là pour être sûr qu'on n'exagère pas trop. Et en fait, c'est un peu ça que je fais. J'espère que ça vous donne des petites idées. Vous aussi partager ce que vous faites pour économiser un petit peu dans l'épicerie. Pour vous aider à continuer à manger Keto même lorsque les prix augmentent comme Foufoufou fou fou actuellement. Et voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous donne des bonnes idées. Et d'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir que du bon. A bientôt, bye bye